Ben, on commence. Donc bonjour tout le monde, euh, mon nom c'est Ali Belbachir, euh, je suis euh, conseiller en immigration au bureau international, Université d'Ottawa. Aujourd'hui on va faire une présentation euh, concernant la prorogation de, de permis d'études. Euh, donc on va aller étape par étape et puis euh, je vais faire la démonstration euh, également comment bâtir une demande en ligne. Euh, vous pouvez poser vos questions dans le chat, à la fin de, ce, de cette présentation, je vais répondre aux questions, euh, selon l'ordre. Donc la présentation, euh, voilà les, les points euh, qu'on va couvrir, donc une brève introduction. L'ordre des documents, on va parler de permis d'études, permis de travail coop pour ceux qui en ont besoin, visa de résident temporaire, les autorisations de voyage électronique, les délais de traitement, dans combien de temps ça prend, où présenter la demande, les données biométriques, comment les faire, quand est-ce qu'il faut les faire, demande euh, comment faire la demande des documents scolaires euh, et les documents officiels. Donc, on va parler d'autres documentations nécessaires, requises. Euh, on va parler des documents qui manquent. Des fois, ça arrive que euh, vous n'avez pas tous les documents nécessaires. Donc, quoi faire dans cette situation? Et puis, on va générer une demande donc, euh, et donc euh, je vais faire un cas pratique pour vous montrer comment générer une demande euh, on va parler du stat statut maintenu maintien statut euh, et puis le rétablissement de statut au, au cas où vous allez perdre un statut parce que vous n'avez pas soumis à temps on va comparer la, la demande faite en ligne versus euh, en papier et puis euh, euh, pour terminer, on va vous donner le, les contacts du bureau international, puis comment nous rejoindre avec, avec vos questions. Donc, ça sera ça, en gros. Donc, l'introduction. Donc, On est trois conseillers en immigration euh, autorisés euh, et accrédités euh, comme consultants réglementés en immigration canadienne. Donc, il y a ma collègue Alexandra Macalister, euh, il y a moi-même, Ali Belbachir, et puis, ma collègue Farah Afsaoui. Donc, on est trois consultants en immigration ici au Bureau international. On est là pour répondre à vos questions, à vos courriels, à vous rencontrer. Euh, donc, euh, et vous donner le support et puis les conseils en tout ce qui est en matière d'immigration pour vous et, et les membres de votre famille immédiate. Donc, cette présentation est un tutoriel euh, donc, sur le comment euh, soumettre une demande de prorogation euh, pour, euh, pour votre permis d'études. Donc, prorogation, ça veut dire une extension, euh, une demande pour avoir plus de temps sur votre permis d'études s'il arrive à échéance et que vous avez besoin de rester euh, plus longtemps qu en tant qu'étudiant. On va utiliser l'acronyme IRCC euh, qui veut dire Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Euh, c'est le ministère responsable euh, pour vous. En tout cas, c'est le ministère qui est responsable pour tout ce qui est immigration, et puis statut temporaire, statut permanent. Donc, c'est le ministre qui vous délivre les, les, les, les permis et puis autorisation nécessaires pour venir ici euh, étudier au Canada. L'ordre des de documents, donc on a placé les documents à avoir pour, euh, pour faire une demande dans un ordre d'importance. Donc, le plus important, bien sûr, c'est d'avoir un passeport. Donc, votre passeport doit être valide euh, en tout moment, en fait, pas juste, euh, pas juste lors de la demande. Donc, il faut s'assurer que durant tout votre séjour au Canada et au-delà du séjour, euh, vous avez un passeport valide pour vous permettre de rentrer au Canada, rester au Canada et éventuellement plus tard, à la fin des études, quitter le Canada. Euh, le permis d'études ou bien le permis de travail coop euh, est un document, euh, sont des documents en fait que vous devez avoir pour pouvoir avoir la permission euh, et, et prouver que vous avez... Ali, est-ce que es encore là? Je pense qu'on a eu un petit problème technique avec Ali, ah, donc on va juste attendre une minute voir s'il peut reconnecter. Ok donc on va voir ici. Ouais, ça paraît qu'il est déconnecté maintenant, mais il arrive. Um, je m'excuse pour le problème technique, c'est juste vendredi, je pense que c'est un peu comme ça que l'ordi ne veut pas fonctionner. Uh, mais on va donner un peu de temps et, et ça devrait être sous peu. Si jamais vous avez des questions jusqu'à maintenant, vous pouvez les mettre dans le chat um, et j'essaierai de, de vous répondre. Sinon, on peut y attendre, à mais si jamais c'est le cas, vous pouvez les ajouter maintenant mais sur le chat. Tu me vois uh, euh... Allô, non, non je ne te vois pas aller. Mais je veux dire, tu m'entends. Okay. Oui, tu je t'entends. Tu vois mon écran? <rire> non, ça, ça, ça a arrêté complètement. OK, OK. Donc, je vais revenir. Mm -hmm. De la minute, en tout cas, bref. Euh, ça a juste arrêté tout seul. Désolée. Non. Um, OK, donc, je reviens. Excellent. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, je vais recommencer le, le, cette page. Donc, on va parler de l'ordre des documents. Donc, le passeport, euh, c'est le document principal euh, que vous devez avoir en tout temps euh, pour voyager vers le Canada. Et durant tout votre séjour, il doit avoir, euh, être en validité, donc avoir euh, une date d'expiration euh, qui va au-delà de votre séjour au Canada. Donc, vous devez vous assurer de maintenir un passeport valide, de le renouveler. Euh, le cas échéant, s'il arrive à expiration, pour pouvoir rentrer au Canada, rester au Canada et quitter le Canada éventuellement à la fin de votre séjour, à la fin de vos études. Euh, vous devez aussi avoir un permis d'études, un permis de travail, COOP, euh, pour les étudiants qui sont dans le programme COOP, mais absolument, il faut avoir un permis d'études pour prouver votre statut au Canada et être autorisé à étudier et également le permis de travail COOP pour les étudiants dans le programme COOP. Le troisième document à avoir, c'est le visa, qui est l'autocollant qui, qui, qui est apposé sur votre passeport si vous êtes un citoyen d'un pays dont le visa est obligatoire. Si vous êtes exempté de visa, donc vous êtes ressortissant d'un pays exempt de visa, vous devez avoir une AVE, c'est-à-dire une autorisation de voyage électronique. Euh, et puis, bon, les, les, les deux vous permettent de voyager vers le Canada. Ça vous permet, ça vous autorise à entrer au Canada. Ça ne donne pas le statut, mais ça permet de, de prendre l'avion, en fait, et puis venir vers le Canada. Euh, il faut absolument aussi, durant votre séjour, mettre à jour tout le temps votre numéro d'assurance sociale. Euh, donc, on donne le lien ici dans la présentation. Et en passant, cette présentation, elle sera disponible pour vous euh, pour euh, à, à être consultée plus tard. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez cliquer sur les liens ici qu'on mentionne, comme comment présenter une demande euh, à Service Canada pour, euh, pour un nouveau euh, numéro d'assurance sociale ou bien pour le mettre à jour. Donc, ça, c'est les documents à, à avoir et puis à garder euh, en, en validité. Donc, un permis d'études, ça a l'air de ça. Donc, euh, c'est un permis d'études qui est émis, c'est nominatif. Donc, vous allez avoir votre nom, euh, ça va dire permis d'études. Il va avoir euh, les renseignements d'identité qui sont sur le passeport, votre euh, numéro de passeport, date de naissance, nom. Euh, ce qui est important pour vous euh, de vous souvenir, c'est les, les dates. Donc, la, surtout la date d'expiration. Donc, vous allez voir la date d'expiration ici et ça va être votre deuxième date de naissance pour moi. Donc, vous devez vous souvenir de cette date-là autant que vous vous souvenez de votre date de naissance. Très important de, de, de créer une alerte, peut-être deux, trois mois à l'avance pour vous dire mon permis d'études arrive à expiration. Il faut que je fasse des démarches pour le proroger si vous êtes toujours au Canada. Donc, souvenez-vous, s'il vous plaît, regardez ce soir... Euh, votre permis d'étude, puis gardez ça en note dans votre calendrier pour vous souvenir de la date d'expiration. Ça arrive très souvent que les étudiants oublient euh, cette date-là et qu'ils continuent à rester au Canada au-delà de cette date sans autorisation, ce qui crée un problème. Euh, Qu'est-ce que le permis d'études doit aussi dire Donc, ça dit que bon, vous devez quitter le Canada avant une certaine date, mais le plus important, il va avoir une mention où ça dit vous avez le droit d'accepter un travail sur le campus et hors campus. Donc, ça, c'est très important d'avoir de, de, de, cette remarque. Je vais vous montrer plus tard, à la fin de la présentation, deux exemples. Un exemple d'un permis d'études et puis un exemple de permis de travail coop. Juste pour vous donner une idée, puis je vais vous montrer plus clairement la ça, c'est une petite présentation, une petite page, là, c'est pas clair, mais juste, vous devez absolument avoir cette remarque pour que Service Canada émette un numéro d'assurance sociale pour vous pour pouvoir travailler. Donc, l'autorisation de travailler sur le campus, l'autorisation de travailler hors du campus. Visa de résident temporaire, donc, ça, c'est l'autocollant pour les citoyens qui, qui viennent d'un. D'un pays pour lequel un visa est exigé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce visa-là permet de prendre l'avion. Aussi simple que ça. Donc, ça vous permet d'embarquer dans un avion, puis à destination du Canada, puis d'arriver au port d'entrée, c'est-à-dire l'aéroport. Une fois arrivé à l'aéroport, l'agence des services frontaliers va vous demander les autres documentations que vous devez avoir. Et puis, euh, il va émettre un permis d'études. Donc, ça, ce document-là vous permet de voyager. Pour les étudiants qui sont exempts de visa, ils vont avoir simplement une lettre qui s'appelle autorisation de voyage électronique, euh, qui va donner un code, un numéro, euh, un numéro AVE, autorisation de voyage électronique, AVE. Puis ce numéro-là, il est valide pour à la validité du passeport, euh, donc euh, il n'expire pas, il expire avec l'expiration du passeport. Donc, délai, Donc euh, il faut prendre en considération les circonstances particulières au, au, maintenant avec la pandémie, donc nous conseillons euh, de faire vos démarches, commencer vos démarches six mois à l'avance. Euh, donc, de soumettre une demande de prorogation six mois avant l'expiration d'un permis. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de retard euh, avec IRCC. Il y a une surcharge de travail, une, sur, une euh, augmentation de demande euh, avec ce ministère. Donc, euh, afin de vous donner à vous la chance d'avoir vos documents à temps, c'est-à-dire avant l'expiration du document, d'avoir le renouvellement, euh, euh, prenez-vous euh, à l'avance, donc six mois à l'avance, c'est notre conseil. Euh, ne, vous, ne, ne, ne, ne laissez pas les choses à la dernière minute, quoique euh, vous êtes autorisé à faire une demande jusqu'à la dernière journée presque de, avant l'expiration. Le plus important, c'est de soumettre avant l'expiration. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est de, de vous prendre à l'avance et, euh, et de soumettre six mois à l'avance. Donc, où présenter la demande? Donc, si vous êtes à l'extérieur du Canada, donc vous ne pouvez pas faire une, une prorogation de statut. Donc, le, la définition même de prorogation signifie que vous êtes là. Donc, vous demandez une extension. Vous êtes là, vous demandez plus de temps pour rester là. Si vous êtes sorti du territoire, vous devez faire une nouvelle demande donc il faut soumettre une nouvelle demande de permis d'études de l'extérieur du Canada donc si la demande de prorogation la demande pour laquelle on discute aujourd'hui que pour laquelle je fais une présentation ne peut se faire de l'extérieur du Canada donc vous devez absolument être physiquement sur le territoire canadien donc euh, il faut s'assurer d'inclure la documentation qui confirme que vous êtes étudiant de retour. Donc, vous êtes toujours étudiant là, actif, euh, euh, aux études. Euh, donc, ça, euh, ne prenez ça pas pour acquis. Puis, on, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, si vous devez avoir un visa de résident temporaire ou bien une AVE, euh, donc, il faut aussi euh, les inclure dans la demande. Donc, mais. Euh, on parle, bien sûr, euh, des demandes de visa de l'extérieur du Canada. Euh, donc, tout se fait en même temps. La, la, la, le visa de résident temporaire et la demande de permis d'études se font en même temps, euh, en dehors, dans la même demande qui se fait en dehors du Canada. Si vous êtes euh, à l'intérieur du Canada, donc, c'est là que le, la situation s'applique. Donc, vous devez faire une prorogation. Euh, le permis sera émis euh, et par la suite, euh, le, il va falloir faire une autre demande pour avoir un visa de résident temporaire. Donc, les données biométriques. Euh, pour l'instant, à cause de la pandémie, les centres de collecte euh, des données biométriques qui sont au Canada sont fermées. Donc, euh, à cause de ça, euh, vous êtes exempté de les soumettre, donc vous n'êtes pas obligé euh, de, de, de fournir ces données biométriques. La demande va être traitée et complétée sans avoir à donner vos données biométriques. Euh, donc, toutes les demandes qui se font à l'intérieur du Canada, euh, incluant la prorogation, rétablissement statut, un permis d'études, un permis de travail, euh, visa, peu importe c'est quoi le type de demande, les données biométriques ne s'appliquent pas. Donc, vous êtes exempté pour le moment à cause de la situation de la COVID parce que les bureaux de collecte des données biométriques au Canada sont fermés. Euh, et puis, même si le formulaire lui-même sur la donc, demande vous euh, dit, euh, énonce que la demande elle est faite hors du Canada, l'exemption s'applique toujours à vous. Je rentre un petit peu dans les détails, mais vous allez me comprendre un petit peu plus tard quand je vais générer la demande. Si, euh, donc, quand vous générez la demande et si les, les frais de 85 dollars sont demandés, payez-les et puis vous allez être remboursé par la suite. Le système va émettre un remboursement sur votre carte de crédit. Encore sur les données biométriques, cette ex, euh, exception ne s'applique pas si vous êtes à l'extérieur du Canada, dans ce cas-là, vous devez donner vos données biométriques, sinon la demande ne procède pas. Donc ça, ce n'est pas notre cas aujourd'hui, mais juste pour vous dire que les centres euh, euh, de réception des demandes ou bien les centres de collecte biométrique à l'extérieur du Canada sont ouverts euh, et euh, vous devez soumettre vos. données biométriques à ces centres-là si ça arrive que, à cause de la situation actuelle dans votre pays de résidence à l'extérieur du Canada, les centres sont fermés, vous devez aviser IRCC, leur dire que le centre est fermé, vous avez besoin de plus de temps pour soumettre les données biométriques, mais la demande ne va pas procéder parce que vous n'êtes vous pas exempté, il n'y a pas cette exception. La validité, en tout cas, une fois que les données sont faites, données, euh, et la validité de ces données-là sont valides pour 10 année. Donc, vous n'avez pas à les refaire si ça a déjà été fait dans le passé. Donc, de quoi a-t-on besoin pour faire une demande de prorogation? On a besoin d'une attestation de scolarité. Donc, demandez à travers UOZONE euh, d'avoir euh, des documents de scolarité officiels. Mon conseil, c'est d'avoir toujours les documents officiels. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de, toujours des documents officiels, mais l'attestation doit être officiel. Donc, demandez une attestation de scolarité qui confirme que vous êtes actuellement aux études, vous êtes inscrit dans le programme et que vous poursuivez votre programme. Donc, une attestation de scolarité, vous, la, vous, vous faites la demande à un faux Service. Vous pouvez deman euh, demander d'y inscrire des annotations ou bien des commentaires spéciaux. Et puis, euh, par exemple, que vous êtes rendu en deuxième année dans un programme de quatre ans. Euh, que euh, pas, des fois ça arrive que au moment de la demande, vous ne pouvez pas vous inscrire pour le trimestre prochain, donc euh, ils peuvent écrire une note disant que la date d'inscription pour le prochain trimestre, ça, ça sera ouvert à telle date. Donc euh, en premier, vous devez faire la demande du document et par la suite, il faut communiquer avec un faux service pour demander les les commentaires que vous voulez que ce soit annoté sur cette attestation de scolarité. Le relevé de notes aussi, c'est un, un des documents requis, donc il faut l'avoir. Ça va démontrer votre assiduité, que vous, y étiez, vous étiez inscrit dans votre cours. Vous avez réussi, peut-être échoué, mais bref, ça va, ça va donner une idée à l'agent de IRCC sur votre assiduité et puis votre progression dans vos études. Donc, ça, ça va vous donner un petit peu de crédibilité quand vous voulez faire proroger votre statut, que euh, vous étiez inscrit, vous étiez à temps plein et que, euh, en gros, vous êtes en train de euh, progresser, d'avancer dans votre euh, programme d'études. D'accord Donc, le relevé de notes est très, très important. Euh, personnellement, je recommande d'avoir une copie officielle. Euh, L'offre d'admission originale. Donc, ça, c'est la toute première offre. Elle est aussi euh, disponible maintenant euh, en ligne sur UOZONE. Euh, mais, mais bref, c'est l'offre d'admission originale qui vous félicite d'être accepté à l'Université d'Ottawa dans le programme XY et puis qui donne toutes les, les conditions de cette admission et puis les, les détails par rapport à l'admission. Donc, tout imprimé de cette offre d'admission, toutes les pages, incluant la dernière page qui est le document B. Donc, comment faire la demande? Donc, euh, bon, ça, c'est le côté technique. Donc, euh, si vous avez besoin d'aide en passant, vous pouvez toujours demander euh, euh, le support d'un mentor au bureau international et puis il pourra vous orienter comment le faire. Mais euh, techniquement, vous devez rentrer sur votre compte UOZone et puis, ou bien cliquer sur ce, ce lien tutoriel, là, comme on a créé un petit tutoriel. Les mentors, ils ont fait un petit tutoriel comment, comment procéder et puis faire une demande de document officiel, euh, l'envoyer par courriel euh, à documents à, document à, à tu et puis dans le même courriel, vous pouvez, si jamais vous avez besoin, euh, demander des, des commentaires euh, spéciaux. Si vous avez un commentaire euh, ou bien une annotation sp spéciale que vous voulez, vous pouvez leur demander de l'ajouter dans les documents. Je recommande de commander des copies électroniques. Donc, service va, va scanner les documents et puis va vous envoyer ça par PDF. Vous pouvez toujours venir en personne à Tabaret, et puis 129, et puis voilà. Donc, vous pouvez le demander en personne également. Mais tout se fait en ligne et d'une manière très fluide. Donc, les documents requis, on en a parlé tout à l'heure. Le passeport valide, vous pouvez le scanner. Il y a pas mal d'applications maintenant que vous pouvez téléverser sur vos téléphones intelligents et puis ça va donner un bon scan. Le plus important, ce n'est pas des photos là comme flou, tout ça, un très bon scan, un scan avec quoi on peut lire le contenu, et lire tout le document. Donc, faites attention de ne pas couper l'image ou bien couper une partie, une portion de, de, de, de, du passeport. Donc, l'entièreté de la page doit être visible, l'entièreté de la page doit être lisible. Donc, on doit être capable de lire tous les petits détails. Donc, la page principale du passeport, la page biographique, on appelle ça, là où il y a la photo, mais aussi toutes les autres pages où il y a des, des annotations qu'on visa euh, puis, ou bien étampes d'accord donc si les étampes sont dans des langues étrangères qui ne sont pas ni français ni anglais il va falloir les traduire vers euh, le français ou bien l'anglais euh, donc euh, autre document euh, preuve de soutien à ressources financières donc relevé bancaire de 4 à 6 mois minimum donc euh, et puis, et puis, bien sûr, avoir le, un lettre de soutien de, de, de votre garant, donc vos parents ou bien la personne qui vous soutient financièrement. Les spécifications, bon, là, ça, c'est les spécifications pour les photos. Mais simplement, moi, je peux vous conseiller, si vous avez un bon téléphone cellulaire mobile, en tout cas, qui, qui donne des photos de bonne résolution, vous pouvez l'utiliser. Euh, Demandez à quelqu'un de vous prendre en photo. Ne faites pas un selfie euh, donc, euh, contre un mur blanc avec lumière du jour, donc euh, proche d'une fenêtre. Euh, et puis assurez-vous d'inclure le haut de la tête et les épaules. Donc, vous allez couper cette photo-là, cette image-là, euh, euh, comme j'ai dit, avec haute résolution. Euh, et puis vous assurez d'avoir le haut de la tête et, et les épaules pas de sourire. Euh, mais sinon, vous pouvez aller chez un photographe et puis leur demander de vous faire une photo pour, pour le Canada, donc avec les dimensions 35 mm sur 45 mm. Euh, ça a toujours marché là, pour les photos faites avec les appareils photo. Il faut juste avoir, un, un, pas appareil photo avec les téléphones portables, il faut avoir un bon appareil, c'est tout, là, donc bonne résolution. Euh, lettre d'information. Donc, euh, très important euh, d'inclure une lettre explicative. Donc, euh, euh, même une courte, là, c'est bon. Donc, euh, une lettre qui explique pourquoi vous voulez rester plus longtemps au Canada. Parce que normalement, le premier permis d'études devrait être amplement suffisant pour vous donner le temps de finir. Donc, euh, s'ils vous ont donné un permis de 4 ans en dedans de cette période-là, un baccalauréat devait être fini. Mais si jamais vous avez eu un retard, euh, vous avez raté des cours ou bien euh, que vous avez dû refaire, euh, des cours n'étaient pas disponibles euh, pour un trimestre et puis ça a retardé votre parcours scolaire, donnez une explication. Ça aide l'agent de l'IRCC à comprendre pourquoi vous devez avoir plus de temps. Des fois, ça arrive que lorsque l'étudiant est arrivé pour la première fois, il lui restait seulement deux ans sur son passeport donc le premier permis d'études était émis court avec une période de validité courte donc là ça fait que l'étudiant a besoin d'un autre deux ans et puis entre temps il a fait un nouveau passeport donc une petite lettre explicative pour expliquer oui j'ai eu des soucis en, en, en termes académiques j'ai raté quelques cours ça, ça a induit en tout cas ça a créé un retard mais là tout va bien donc et puis, vous allez le démontrer de toute manière que suite à ça, vous avez avancé dans vos études. Euh, si vous avez besoin d'aide par rapport à la lettre explicative, venez nous voir. Donc, on peut réviser cette lettre-là pour voir, un, si elle est claire, si ça fait du sens. Et puis, peut-être qu'on va vous dire d'inclure d'autres éléments que vous jugez euh, pas importants, mais pour l'immigration, c'est très important de les mentionné donc venez nous voir si vous avez besoin d'expliquer une situation qui n'est pas très très claire pour demander une prorogation de permis d'études d'accord euh, donc ça arrive très souvent euh, que euh, et surtout maintenant en période de pandémie que euh, vous n'avez pas tous les documents et puis que justement la date d'expiration de, de votre permis d'études arrive, il est très important, très très important, très important, je le répète, de faire une demande de prorogation coûte que coûte avant l'expiration. Si vous avez des documents qui manquent, venez nous parler, dites nous c'est quoi les documents qui manquent et puis on va essayer le plus possible de vous orienter pour les obtenir vous dire des, des trucs, des astuces, comment les avoir, si ça existe. Mais si avec tous les efforts possibles que vous avez faits, vous n'êtes pas en mesure de les avoir, soumettez, s'il vous plaît, une demande de prorogation avec une bonne lettre explicative pour dire pourquoi ce document-là, il manque. Donc, je répète, il est très important, si jamais vous avez des documents qui manquent, peu importe, c'est quoi le document, de soumettre une demande de prorogation avec une lettre explicative. Ne, ne laissez pas le temps passer, euh, c'est-à-dire arriver à l'expiration de votre permis d'études, parce que dès que le permis expire, et si vous n'avez pas soumis une demande, vous devez absolument cesser de travailler et d'étudier tout de suite. Donc, vous êtes en situation de non-statut. Vous perdez votre statut. Euh, donc, il y a beaucoup à dire là-dessus. Je vais juste, juste vous donner un exemple concret. Votre passeport arrive à expiration ou bien a expiré ou bien va expirer dans un mois. Vous faites tous les efforts du monde pour en avoir un autre. Le consulat, il est fermé. Donc, il n'émettent plus de passeport. Vous ne pouvez pas voyager. Vous êtes, vous êtes mal pris. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait donc, venez nous voir, on va vous dire comment expliquer cette situation-là, c'est quoi les efforts que vous devez faire, que vous devez démontrer. Et puis, et puis soumettez, soumettez une demande de, de, de, de, de, de, de prorogation, d'extension de permis de travail et d'études, en tout cas, travail coop, si c'est le cas. Et, et, et puis, euh, cela vous donnera euh, l'autorisation de continuer vos études avec, euh, avec le statut maintenu. Euh, donc le maintien de statut, ça vous permet de continuer de gagner quelques mois le temps que cette situation se règle, c'est-à-dire vous allez obtenir le document qui manque. Donc IRCC va toujours vous donner la chance euh, si vous expliquez une situation à l'avance, mais euh, si vous ne faites pas ça à l'avance, déjà vous perdez cette chance-là par vous-même. Donc demandez euh, euh, demander votre permis, en tout cas la, la, la, la prorogation de permis avant l'expiration, peu importe la situation. Donc là, maintenant, on arrive à l'étape où on va faire une petite démonstration, comment créer euh, un compte. Donc, on a, euh, je vais faire la démonstration avec un compte, euh, euh, je ne sais pas si vous voyez ici, attendez, ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir une session. Et puis. Euh... Donc, ce que je vais faire. Euh... et ouvrir une page Google, et puis on va commencer avec ça. Recherche. Donc, je vais partager la page ici. Donc, temporairement, je vais arrêter le partage, et je vais repartager avec le nouvel écran. Excellent. Camilla, tu vois? Oui, c'est super, je vois Google. Donc là, ce qu'on va faire, on, je tape simplement euh, mon CIC. Donc, ouvrir une session, la, ben, ça dépend d'où est-ce que vous êtes, euh, dans, dans quel pays, mais assurez-vous de rentrer sur ouvrir une session avec le site du gouvernement, donc canada.ca. Donc, vous tombez sur cette vous devez tous avoir, on a même un tutoriel sur comment créer une clé GC. Donc, nous, on a déjà créé une clé GC pour un étudiant fictif. Donc, on clique ici. Bon, les informations sont déjà enregistrées. C'est bon, bienvenue démo, Bureau international, Université d'Ottawa. Bon, ça, c'est juste un camp de démonstration pour nous. On continue. On lit les conditions, on les accepte. Bon, ça, je vais venir faire ma couleur préférée. Okay. Voilà, donc, contenu de Isabella. c'est un nom fictif, c'est dans la clé de, de notre imaginaire. Euh, donc là, il n'y a aucune demande en cours. On descend ici, présenter une demande pour venir au Canada. Donc, c'est là qu'on doit cliquer. On est déjà au Canada, mais c'est ça, c'est là où il faut cliquer. Donc, on descend un petit peu vers le bas. Qu'est-ce que vous voulez faire une demande, une demande de visa, permis d'études, oui, c'est ça ce que je veux faire. Bon, on répond aux questions. Que voulez-vous faire, que voulez faire au Canada? Donc, étudier, c'est ce que je veux faire. Pendant combien de temps? Plus que six mois. Temporairement, plus que six mois. mois. Euh, c'est quoi le code <coughs> qui correspond à votre passeport? Donc, euh, Isabella et les, euh, les douleurs. Et de l'Argentine. Voilà. Encore, toutes ces informations sont fictives. Donc, mais c'est notre cas euh, démo. Euh, territoire de résidence actuelle. On est au Canada. Donc on cherche Canada. Et puis, est-ce qu'il y a des membres de votre famille euh, qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents euh, non. Donc, pour ce cas-là, on va dire non, mais il faut répondre selon votre situation. Et puis, la date de naissance. Donc, vous entrez votre date de naissance. Et on va cliquer sur suivant. Est-ce que vous avez le statut de résident temporaire, de résident permanent aux États-Unis? Donc, la carte verte, Green Card. Répondez par oui ou non, selon la situation. Dans ce cas-là, c'est non. Quel est votre statut actuellement au Canada? Donc, vous êtes encore étudiant. Souvenez-vous, vous êtes en train de faire ça six mois avant l'expiration de votre permis. Donc, je suis étudiant. Donc, euh, quel est votre statut civil? Jamais marié, célibataire. Quelle est votre province de destination? Ontario. Donc, l'Université d'Ottawa, elle est à Ottawa, en Ontario. Voilà, donc ça, c'est... Euh, la première partie du questionnaire, ça nous donne deux choix. Le, on va prendre le premier choix, donc permis d'études au Canada. On continue avec ce choix-là. Ce n'est pas visa de résident temporaire. Ça, c'est l'autocollant. On va choisir permis d'études au Canada. On va avoir une autre série de questions. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada? Donc, non, dans ce cas-là, Isabella, elle est toute seule. Elle n'accompagne personne. Voulez-vous aussi faire une demande de permis de travail? Donc ici, vous allez dire seulement oui si vous, votre programme, il y, a, euh, il y a une option coop là-dedans. S'il n'y a pas d'option coop, vous allez simplement dire non. Donc, quelle est la date d'expiration de votre statut? Donc, ça devrait être dans le futur. Mais si jamais le statut a expiré, c'est là que, bon, en répondant à cette question-là, il va vous dire, il y a aussi le rétablissement de statut. Mais la démo d'aujourd'hui, c'est pour un cas simple, il n'y a pas eu d'expiration de statut. Donc, la, le, permis de, euh, le permis actuel de cette étudiante-là expire, euh, on va dire, en 2022, février 15. Juste pour donner une date. Ça. Donc, il est toujours valide jusqu'à 2022. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné par IRCC au cours des 12 derniers mois? Une question très simple. Est-ce que pour des raisons médicales, en tout cas pour des raisons d'immigration, vous avez vu un médecin désigné par IRCC? Donc, vous allez dire oui ou non. Normalement, cet examen-là, vous l'avez fait avant votre arrivée au Canada, dans le processus du premier visa. Et une fois au Canada, c'est rare qu'il y ait des étudiants qui faire pour d'autres raisons, mais si c'est le cas, vous allez dire oui, mais en général, vous allez dire non. Deuxième question. Avez-vous résidé dans un pays ou territoire désigné pendant plus que six mois? Donc, on parle... A, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est quoi un pays désigné, vous allez cliquer ici sur la, la question. Et puis, vous allez cliquer, on va chercher ça. Dans, vous allez cliquer sur pays et territoire. Je ne vais pas le faire maintenant, mais vous allez avoir toute une liste de, de, de pays que le Canada euh, considère désigné euh, pour, euh, pour le côté médical. C'est-à-dire, si vous avez vécu là-bas, bah, c'est des pays pour lesquels on veut avoir des examens médicaux lors de la demande de permis d'études. Vu que vous avez résidé au Canada, en tout cas pour cette étudiante-là, c'est sa deuxième année, elle a résidé tout le temps au Canada. Donc, je vais juste dire non, je n'ai pas résidé. Elle n'a pas résidé dans un pays désigné. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Donc, si vous avez un conjoint, si vous avez des enfants, Accompagnateur, c'est là qu'il faut répondre, oui, mais dans notre cas de cette présentation, elle est célibataire, sans enfants, sans conjoint. Bon, ici, on arrive à la représentation. Est-ce qu'il y a un consultant en immigration dans le dossier? Est-ce qu'il y a une personne que vous autorisez sur le dossier ou bien il n'y a personne non, les personnes qui nous aident, qui nous représentent. Au cours des dix dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales? Donc, est-ce que vous avez dû faire euh, donner les données biométriques, donc les, les empreintes digitales et les photos? Moi, je vais dire oui, si, parce que euh, ça fait deux ans. Puis à son arrivée, la première fois, elle a dû faire ça à, à, au bureau de visa. De son pays. Donc, des frais, maintenant c'est les côtés techniques. Des frais sont associés à cette demande-là. Est-ce que vous allez les payer bien, donc, En fait, est-ce que vous êtes dispensé de les payer donc, Vous n'êtes pas obligé de les payer Vous allez dire non. Je paye, oui, je payerai les frais plutôt. Donc, vous, vous allez payer ces frais-là. Donc, pouvez-vous faire des copies numériques, donc scanner. Est-ce que vous pouvez scanner les documents? Oui. De toute façon, ces questions-là, si vous dites non, c'est fini. Vous ne pouvez plus faire la demande en ligne. Donc, vous êtes obligé de faire comme moi, je fais. Donc, il faut dire oui. Est-ce que vous allez acquitter les frais de traitement en ligne avec une carte de paiement American Express, China, China Pay, une carte de crédit, ou bien terac vous allez dire oui. Voilà, donc là, on a bâti la demande. Donc ça, c'est le euh, récapitulatif là, de la demande, là, comme c'est le, le résumé de la demande. On peut modifier si jamais il y a une erreur ou bien qui s'est glissée. Euh, on a rentré la mauvaise information. Vous pouvez toujours arriver ici. Là où il y a le petit crayon, cliquez dessus. Et puis ça va vous permettre de corriger la, la réponse. Donc dans ce cas-là, tout est bon. Ici, c'est des étapes, comment faire les choses, des explications, comment scanner les qualités des documents. Donc lisez tout ça. Et puis par la suite, vous allez cliquer sur Continuer. Et voilà, donc la demande a été créée. Ça, c'est la demande en tout. Elle coûte 150 dollars. une demande de prorogation. Et elle va rester dans le système pendant 60 jours. Donc, vous avez 60 jours pour tranquillement la compléter. Donc, il y a le formulaire de demande, le 5709. Euh, il y a aussi... Euh, le euh, renseignement sur la famille 5707, passeport, lettre d'acceptation, hein, je vais vous parler un petit peu sur ça, preuve de ressources financières, la photo et puis bon, l'annexe ici 5, 7, 5257, elle n'est pas, elle est optionnelle, donc ne la touchez pas, donc ne remplissez pas cette partie-là, ça ne vous concerne pas. Renseignement sur le client, c'est... Euh, <coughs> Euh, c'est la partie euh, où vous pouvez mettre la, la, la lettre explicative. Donc ça, c'est en gros la, la demande, là, comment la euh, faire, comment la euh, bâtir en fait. Euh, et puis, euh, Et je vais devoir vous montrer aussi, euh, j'aimerais bien vous montrer euh, comment, euh, comment remplir le formulaire lui-même. En fait. Donc, euh, on, je vais cliquer sur ça, mais je pense que la fenêtre ne va pas être visible. Donc, est-ce que tu vois la fenêtre qui dit ⁇ Please wait euh, ⁇ Camilla uh, Oui, je vois ça qui dit ⁇ Please wait ⁇ OK. Donc là, quand vous allez cliquer sur le lien, donc, le lien, c'était ça, cliquez une fois, ça va ouvrir un autre lien qui dit, euh, bon, euh, s'il vous plaît, attendre. Il ne faut pas attendre, il faut télécharger. Donc, vous venez ici sur Save, l'image de la, la disquette. Vous allez sauvegarder ça dans votre bureau. On, on va créer une nouvelle, un nouveau dossier. On va l'appeler dossier. Pour permis d'études. Et voilà. Donc, Et on peut lui donner un nom. Donc, demande extension permis d'études. Donc, on donne un nom pour se rappeler parce que 5609, ça me dit rien comme code. Mais demande ext là, ça, ça me dit quelque chose. Ça veut dire demande d'extension. Le docum document a été téléchargé. Donc là, je vis hein, que le document, maintenant, il est sur mon bureau. Euh, avec mon système, je peux aller sur le téléchargement, donc le fichier de téléchargement, pour aller chercher ce document. Il faut aller le chercher dans l'emplacement, là où il est. Et puis, euh, là, je ne pense pas que vous voyez ce que... Ça me montre, mais il faut aller le chercher dans le fichier où vous avez sauvegardé ça. Donc, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir et puis après, je vais partager le, le document avec vous pour avoir une idée de quoi ça a l'air. OK, excellent. OK, parfait. Donc. Arrêtez le partage et puis je vais repartager encore pour rentrer. Sur la page du document. Est ce que vous voyez le document Camila Oui, je peux voir. excellent. Donc ça, c'est le formulaire. Donc, c'est le IMM 5709. Ça. Donc, c'est la version la plus récente, c'est la version qui vous a été donnée par le système. Donc, je vais passer à travers les questions importantes, euh, mais rapidement à travers les questions euh, qui sont claires. Donc, ici, IUC, c'est identifiant unique du client, c'est votre numéro de client. Vous allez le trouver sur tous vos documents. Euh, récemment, IRCC, ces numéros-là commencent par les chiffres 1-1, donc 11 et puis après une série de chiffres de 4, 4, donc de 10 chiffres. Donc c'est un code unique, c'est un numéro d'identité qui vous appartient et qui va rester pour vous, toute votre vie, là, pour tout ce qui est transaction avec Immigration Canada. Donc identifiant unique du client, vous devez le rentrer ici, Et si vous choisissez la langue de service, dans quelle langue vous voulez que on communique avec vous. Euh, donc, Vous allez cliquer sur le, la, le, la première case, présenter une demande de permis d'études pour la première fois, ou une demande de prorogation de mon permis d'études. Donc ça, dans le cas simple, si jamais vous devez aussi rétablir votre statut, vous allez aussi cliquer sur rétablir mon statut d'étudiant. D'accord mais dans notre, notre cas, le statut est toujours valide. On veut simplement proroger le permis d'études. Donc, données personnelles, votre, vous allez rentrer l'information exactement comme elles sont sur votre passeport. Si, de votre nom, comme il est dans le passeport, vos prénoms, tels qu'ils sont dans le passeport. Si dans le passé, vous avez utilisé d'autres noms, vous devez les rentrer ici. Donc, vous devez répondre oui, j'ai eu d'autres noms, d'autres uh, orthographes ou bien carrément d'autres noms, Et puis sur euh, noms, vous allez les écrire ici. Mais ici, dans la section 1, données personnelles, c'est réellement le nom comme il est dans le passeport. Donc, votre sexe, la de la naissance, lieu de naissance, citoyenneté, si vous avez plusieurs citoyennetés, mais la citoyenneté du passeport que vous voulez utiliser. Statut actuel, vous êtes au Canada. Donc ça, c'est une demande de prorogation. Comme j'ai dit tout à l'heure, la prorogation elle ne se fait que du Canada. Ici, vous allez choisir le statut, vous êtes étudiant. Et vous allez entrer les dates de votre permis actuel. Quand est-ce que vous avez eu ce statut-là? Quand est-ce qu'il expire? Dans les cinq dernières années, où est-ce que vous avez vécu? Autre que votre pays de citoyenneté et votre pays de résidence, c'est-à-dire le Canada. Est-ce que vous avez vécu plus que six mois Est-ce que vous avez vécu plus que six mois ailleurs que le Canada et votre pays de citoyenneté Donc, on va dire non. Mais si c'est le cas, il faut le dire. Et puis expliquer c'était quoi le, le statut légal là-bas. État matrimonial, on a dit célibataire, mais au cas où il y a eu, euh, ben, en tout cas, vous êtes marié, vous devez écrire la date de mariage et puis le nom de la personne. Et si cette personne-là, elle est canadienne ou non, ou résidente permanente. Est-ce que vous étiez marié dans le passé, conjoint de fait Oui, non. Et puis le nom de ces personnes-là, puis le de la relation. Langue maternelle. Donc là, on a toute une liste vraiment très longue. Donc, une liste de, de, de langues maternelles. Mais ici, c'est la langue officielle pour vous au Canada. Est-ce que c'est l'anglais ou le français ou les deux langues donc, dans quelle langue, vraiment, pouvez-vous bien vous exprimer, pouvez-vous bien comprendre ce qu'on vous demande? Donc, euh, ce n'est pas une question d'indiquer vos compétences, mais réellement de dire dans quelle langue vous êtes capable de communiquer avec eux. Ça, ça va permettre à l'IRCC d'assigner le, le, les fonctionnaires dans votre dossier selon votre langue. Donc, et puis ici, si vous êtes, on va dire, c'est Français, c'est tout, donc il n'y a pas de complication. Numéro de passeport, pays et territoire de délivrance, ça c'est une question importante. Et puis là où je vois beaucoup d'erreurs, des fois les étudiants ils refont leur passeport au Canada, dans leur ambassade ou consulat, puis ils vont écrire pays de délivrance Canada. C'est une question qui porte à confusion. Simplement écrire ici votre pays de citoyenneté. Donc, le pays qui possède le passeport, le pays euh, auquel le passeport appartient, c'est ça le pays qui a livré. Peu importe si ça a été imprimé au consulat à, à Ottawa, parce que le consulat, il est là à Ottawa. Non, ce n'est pas le pays où il a été imprimé, mais c'est le pays d'appartenance de ce passeport-là. Donc, vous devez écrire pour cet étudiant-là, on a dit qu'il vient de l'Argentine, vous devez écrire le pays... Euh, à qui appartient à, cette, à ce passeport. Date de délivrance, date d'expiration. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le passeport doit avoir une validité de plus que six mois de la date attendue de votre départ. Donc, si ce n'est pas le cas, ben, venez nous voir et puis on va en discuter. Pièce d'identité nationale. Certains pays ils ont carte, une carte nationale d'identité et puis vous allez dire oui oui, j'ai une carte et puis vous allez donner le numéro de cette carte là encore une fois le pays de délivrance c'est ce pays là et puis vous devez rentrer la date de délivrance et d'expiration de vous allez remarquer dans, dans tout ce formulaire il y a des questions avec des, des étoiles ou bien des astérisques ici à côté ça c'est des, des questions obligatoires vous ne pouvez pas valider le formulaire sans répondre à ces questions là mais comme par exemple ici dans cette question-là, question numéro 4, ce n'est pas une question obligatoire, donc vous pouvez ne pas la remplir si vous n'avez pas une date de délivrance de cette carte-là, ou bien l'inverse aussi, s'il n'y a pas une date d'expiration. Certains pays, euh, ils n'ont pas une date d'expiration dans leur carte nationale d'identité. Il y a des pays qui n'ont pas de carte nationale d'identité, vous allez simplement dire non, je n'ai pas de carte. D'accord euh, Ici, par rapport aux États-Unis, carte de résident euh, permanent des États-Unis. Si c'est le cas, vous allez dire oui, je l'ai. Puis vous allez démontrer, euh, en tout cas, écrire les, les, les informations dessus. Sinon, vous allez dire non. Les coordonnées, l'adresse postale très, très, très important, super important. Donc, je veux que vous vous projetez dans l'avenir, la, dans le prochain six mois, est-ce que vous allez garder la même adresse physique où vous êtes parce que le permis d'études, le permis de travail, de coop, physiquement va être livré à cette adresse postale. Donc, Si vous êtes dans une résidence universitaire et que vous faites cette demande-là au mois de février, mars et que vous pensez quitter dans une autre province ou dans une autre place plus tard d'été, ne mettez pas l'adresse de cette résidence-là. Si vous êtes dans une place où vous pensez déménager dans un mois ou deux mois, ne mettez pas cette adresse-là. Ça vous prend absolument une adresse postale fiable, c'est-à-dire où le courrier peut être acheminé et la personne qui va recevoir ce courrier peut l'ouvrir pour vous, pour vous dire oui, vous avez reçu le permis, puis il est là, puis il peut vous le donner par la suite. Si vous n'avez pas d'adresse postale, vous pouvez acheter une adresse postale. Post Canada vend des boîtes postales, mais ça peut être votre boîte postale durant tout votre séjour, mais il y a des frais pour ça. Donc, il y a des services de UPS, par exemple, s'ils vendent des adresses postales. Mais bref, le plus important, c'est d'avoir une adresse fiable, une adresse à vous, ou bien d'un ami, ou bien de, de quelqu'un, de, de la famille peut-être, où le courrier peut être acheminé, parce que souvent ça arrive que les étudiants déménagent et puis le document ou le permis est livré à l'ancienne adresse et il est perdu finalement. Adresse à domicile, si elle est différente, vous allez dire oui, et s'il est la même que l'adresse postale, vous allez juste dire non. Donc ça va être... Euh, c'est la même chose, donc vous n'avez pas à rentrer la même adresse, si c'est la même adresse. Ici, bon le point important, c'est votre courriel. Entrez bien votre courriel. Presque toutes les communications sont livrées par email maintenant. Donc ça, c'est très important d'avoir un courriel euh, qui fonctionne et puis, euh, que vous consultez souvent. Et puis votre numéro de téléphone, mais ils ne vont jamais... Euh, ils vont jamais euh, euh, vous appelez presque jamais, ça pourrait, là, comme je dirais, 5 ans de temps, vous appeler, mais probablement la communication, ça sera par électronique. Voilà, le reste, bon, c'est du extra, je dirais. Entrée au Canada, donc la toute première entrée dans ce pays. Peut-être il y a 10 ans, vous êtes venu en, en tant que jeune, en famille, ça, c'est votre première à entrer au Canada, ou bien c'est la première fois que vous êtes entré au Canada, c'est... C'est il y a deux ans quand vous êtes venu étudier. Mais bref, souvenez-vous, c'est quand votre date de première entrée, vous allez l'inscrire ici, à quel aéroport ou bien à quel euh, point d'entrée. Et puis, vous allez le mentionner. La raison de cette entrée-là, je suis venu pour tourisme ou bien je suis venu pour étudier. On parle toujours de la première entrée. Question 3, on parle de la dernière entrée au Canada. Donc, si au cours de votre séjour, vous êtes rentré et sorti, ben, quand est-ce que la dernière fois, vous êtes re-rentré au Canada, donc c'est quelle date, quelle place, donc quel aéroport, par exemple, aéroport Toronto, Pearson. À Toronto, il y a plusieurs aéroports, donc c'est mieux de nommer les aéroports. Donc, même à Montréal, il y a plusieurs aéroports. Ici, numéro 4, numéro de document. Donc, s'il vous plaît, fournissez le document officiel que vous avez, donc le plus récent pour vous, ça serait le permis d'études. Donnez-leur le numéro de document. Je vais vous montrer un petit peu plus tard c'est quel numéro. Donc, détails sur les études, donc le nom de l'école, mon niveau d'éducation, ça sera peut-être un baccalauréat, une université maîtrise, peu importe c'est quoi le statut que vous allez avoir. Ici, grosso modo, dans quel domaine vous allez être. Essayez d'être le plus proche. Il n'y a pas tous les domaines. Si votre domaine n'est pas là, vous pouvez mettre autre, mais essayez de, de, de passer à travers, de trouver le plus proche. L'adresse de l'école, donc là, vous allez chercher l'adresse de l'Université d'Ottawa. Euh, numéro de l'établissement, c'est un numéro qui commence par les lettres O et puis une série de chiffres. Ce numéro là, il est sur votre euh, offre d'admission dans le document B. Donc, vous allez le chercher dans le document B, qui est la dernière page dans la, votre offre d'admission originale. Votre numéro d'étudiant, durée des études. Donc Ça, c'est important ici, on va en parler un petit peu. Donc Vous allez entrer la date d'aujourd'hui pour la durée des études, simplement. Et ici, la fin des études, je vous demande d'être conservateur. Je vous demande de penser réellement combien de crédits il vous reste dans un cycle normal d'études, c'est-à-dire peut-être 4-5 cours par trimestre, quand est-ce que vous pensez finir? Donc, disons qu'avec les calculs les plus conservateurs comme ça, on pense que vous allez finir en décembre 2022. Vous n'allez pas écrire la fin des études décembre 2022, vous allez vous rajouter trois mois supplémentaires, vous allez, vous allez rajouter 90 jours supplémentaires à cette date-là. Donc, ici, je vais écrire... Pas le 31 décembre 2022, mais je vais, je vais aller jusqu'à 2023 en fait, 31 mars 2023. Je vais vous expliquer pourquoi. Le permis d'études que vous demandez va être émis à la date que vous demandez. D'accord. Vous pouvez pas demander à un an de plus passer la date de, de la fin des études, mais vous avez le droit de demander une période additionnelle de 90 jours. Et cette période additionnelle, vous en avez besoin. Parce que décembre 2022, vous finissez vos derniers examens, mais les examens ils doivent être corrigés, les notes doivent être validées par la faculté, les notes doivent être envoyées de la faculté à l'administration centrale, et puis par la suite les notes vont être officiellement affichées la troisième ou quatrième semaine de janvier, ou bien peut-être même des fois en février. Donc durant toute cette période-là, vous devez maintenir un statut, un statut d'étudiant. Et puis, par la suite, certains étudiants vont faire une progression ou bien vers des études supérieures ou bien ils vont demander un permis de travail post-diplôme. Peut-être certains vont vouloir rester au Canada en tant que visiteurs et d'autres vont simplement quitter le Canada. Donc, vous avez besoin d'une période de transition pour graduer. Donc, c'est le 3 mois pour cette période-là. Okay, donc, toujours ajouter 90 jours au-delà de la fin du trimestre. Frais de scolarité, vous allez écrire les frais de scolarité selon le calculateur, l'estimateur des frais de scolarité. Logement et repas, inscrivez 10 000 dollars pour une personne. Pour vous, il est estimé que le, le, le frais de vie ici pour vivre et puis loger, Alors, en tout cas pour les repas et le logement, ça va être dans les 10 000 dollars. Bien sûr, ça peut être plus cher, mais mettez simplement 10 000 Fonds disponibles, ce que vous avez dans la banque doit être plus haut de ce que ça vous coûte pendant une année. Ici, on parle de frais pour une année. en plus. Donc, tout. Frais scolarité, on va donner par exemple, ça va être 15 000 par année. Logement et repas, 10 000. Donc, en, en tout, c'est 25 000 Vous devez avoir dans votre compte bancaire 25 000 et plus ou bien dans le compte bancaire de euh, vos parents ou votre garant plus que cette somme-là. Après, il faut spécifier, c'est qui qui paie bon. De dire mes parents, mais si c'est autre, vous devez mettre autre, mon oncle par exemple, et l'expliquer. Mais là, on va simplifier les choses, c'est les parents. En plus du permis d'études, est-ce que vous voulez un permis de travail Dans le cas des étudiants coop, vous allez dire oui et vous allez dire permis coop. Mais dans la vaste majorité pour les étudiants qui sont ici dans des programmes non coop, vous allez juste dire non. Question 7 ne s'applique pas à vous scolarité donc scolarité emploi vous allez remplir les informations ici donc vous êtes déjà à l'Université d'Ottawa, de, de quelle année jusqu'à quelle année, vous n'avez pas gradué c'est pas grave donc vous allez écrire que vous êtes là dans tel programme puis, puis voilà donc s'il y a eu d'autres scolarités ailleurs, vous avez fait un autre bac ailleurs ou une autre maîtrise ailleurs vous devez créer un document Word et puis inscrire cette information-là en forme de tableau dans un autre document Word même chose pour les emplois. Euh, ici, je veux juste spécifier quelque chose de très important. On demande vos dix dernières années de votre situation d'emploi, donc vos activités. Votre activité principale aujourd'hui, c'est les études. Donc, vous allez écrire étudiant, Université d'Ottawa, Ottawa, Canada, de telle date à telle date. Vous devez avoir toutes ces informations de la date d'aujourd'hui jusqu'à 2011. Donc, si on revient dix ans en arrière, on est en 2021 maintenant, Si jusqu'à 2011, euh, euh, jusqu'à 2011 octobre, vous devez couvrir toutes les périodes sans, sans, sans période creuse. Donc, il faut avoir euh, ou bien une activité étudiant, le plus simple, ça va être étudiant. Avant, vous étiez aussi étudiant au lycée, peut-être au collège et puis primaire, mais back to back. Là. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de période creuse, là, comme de vide. Si vous avez eu plusieurs activités durant la même période, ce n'est pas grave. Vous pouvez dire, oui, j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa de pendant deux ans, mais entre-temps, j'ai eu aussi d'autres emplois. L'essentiel, c'est que dans toute cette période, vous avez couvert le 10 ans sans interruption. Il y a juste trois cases ici, trois lignes. Vous avez besoin de plus de place. Encore une fois, créez un, un, un petit tableau dans un format Word, dans le document Word. Et puis Vous pouvez l'ajouter dans votre fiche, en tout cas, l'information client. Antécédent, ici, c'est répondre oui ou non par rapport à la maladie. Ici, à la question 2, c'est très important de lire les questions, d'accord, et puis de bien répondre. Donc, avez-vous déjà été refusé? S'il y a eu un refus pour un permis d'études ou bien n'importe quel visa au Canada ou ailleurs, vous devez le dire. J'ai eu des cas de refus où l'étudiant, il a... Euh, euh, eu un refus par exemple aux États-Unis mais il a oublié de le dire euh, et puis par la suite le, le permis canadien a été aussi refusé parce qu'il euh, a menti finalement donc euh, vous ne voulez pas mentir vous ne voulez pas faire d'erreur donc lisez bien cette question là par la suite avez-vous fait une demande pour rentrer ou demeure au Canada vous allez dire oui oui vous êtes déjà là donc vous allez dire oui puis vous allez vous allez expliquer euh, vous allez expliquer oui, j'ai fait une demande pour un visa étudiant. Je l'ai reçu en 2018, par exemple, et je suis actuellement au Canada. <coughs> voilà. Pour le reste, ce n'est pas compliqué. Lire, répondre. Si vous avez des questions, venez nous voir. Donc, on a vu pas mal de cas euh, différents et compliqués. On peut vous donner des conseils là-dessus. Ici, le document n'est pas assigné, mais vous pouvez taper votre nom et vous pouvez dater, donc mettre la date d'aujourd'hui. Désolé. Donc, voilà pour le document. À la fin, vous devez le valider et ça va créer une série de codes barres et le sauvegarder simplement. Donc, je vais revenir à ma... Présentation. Donc, on avait, euh, si je me souviens bien, On avait, on avait un autre document à, à couvrir. J'espère que je ne suis pas sorti de ma session. Sinon, il va falloir euh, réentrer dans la session. Voilà. Ouais. Ouais, la session. Ouais, je suis toujours... Non, non, j'ai perdu. Donc, je reviens sur le compte et puis je vais repartager. Je vais repartager le... La demande, en fait, là où j'étais tout à l'heure. Bon, voilà, je suis dedans. <coughs> screen. Et voilà. OK, donc là, on a fait le premier document, le document le plus important. Deuxième chose pour uh, renseignement sur la famille. Donc Je ne vais pas le remplir, mais uh, on va le parcourir rapidement. Même chose pour le télécharger. On lui donne un nom. Et puis, on l'ouvre de la source. On l'ouvre de là où il est. Pas en cliquant directement. D'accord. Voilà. Donc là, je vais repartager ce document-là que je viens de télécharger. Parfait. Donc, renseignement de la famille. Bon, je suis vraiment content. Ils ont fait... Des améliorations sur ce document qui était difficile à remplir relativement. <coughs> ok. Euh, mais bref. Donc ici, on parle de vous, le demandeur. Vous, c'est quoi votre nom, votre état civil, date de naissance. de naissance. C'est pas votre ville de naissance. Ici, souvent les étudiants oublient d'écrire. Ils écrivent leur adresse, mais ils oublient d'écrire le pays. Et puis, votre profession, vous êtes étudiant euh, ou bien sans emploi. En tout cas, bref, étudiant, c'est simple. Si vous avez un conjoint un, ou bien un époux, c'est là que vous devez rentrer. Sinon, vous allez écrire sans objet. Donc, j'ai personne. Et puis, par la suite, vous allez rentrer les informations sur vos deux parents. D'accord, sur les parents ici, mère, père, parents peu importe la situation qui s'implique, vous allez remplir. Et puis, leur date de naissance, leur pays de naissance, très important. Ici, il y a souvent les étudiants oublient de mettre le pays de naissance. Les adresses, pareil, vous devez ne pas oublier de mettre leur pays. Vous allez voir ici à côté, vous allez dire allez. ces personnes... -là. Allez, oui. je m'excuse, c'est juste, on ne voit pas l'écran. Ah, voilà. Depuis le début ou juste maintenant? Je pense que pour moi, c'était juste euh, maintenant, mais okay. je vais laisser les personnes commenter sur le chat si jamais. Ben, je vais recommencer de toute ouais. manière. Pas la plus... Là, tu vois? Oui, maintenant, ça va. Okay, excellent. Donc ça, c'est le formulaire sur la famille. Comme j'ai dit, la première partie, c'est le demandeur. Euh, et puis, par la suite, pour les conjoints, s'il n'y a pas de conjoint, on écrit sans objet. Les parents, mère, père, parents. Euh, ici, c'est pour les, les, les conjoints de, de même sexe. Donc, il ne faut pas vous inquiéter là. Si, si vous avez mère, père, vous allez juste remplir mère, père. Mais si vous avez deux parents du même sexe, c'est là que le deuxième parent peut être inscrit. Euh, sinon, si ce n'est pas le cas, laissez simplement vide. Euh, parce que j'ai eu cette question-là puis c'était pas clair là quoi écrire. Il fallait répéter mais, mais juste pour vous expliquer pourquoi on a cette case-là. Euh, ce que je vois souvent, les oublies, c'est dans les adresses, les étudiants oublient de, de mettre le pays, donc Canada ou bien, je ne sais pas, le pays de résidence des parents. Mais mettez l'adresse au complet, mais n'oubliez pas surtout de mettre leur pays, leur profession. Et finalement, ici, sur cette case-là, vous allez indiquer si ces personnes-là viennent avec vous au Canada dans la même demande ou bien non. Vous allez probablement juste cliquer non, non, non. Si vous n'avez pas de conjoint. Mettez une date ici, donc datée. et il faut imprimer ce formulaire et signer ici, vous déclarez que vous n'avez pas d'époux ni conjoint. Donc, n'oubliez pas de signer cette note ici, là, cette section-là. La même chose pour les enfants. Si vous avez des enfants, il faut les déclarer. Et si on n'a pas, simplement dans une ligne, vous allez écrire sans objet. Et puis, mais si on a, ben, bien sûr, il faut des enfants et puis dire s'ils vous accompagnent ou non. Encore une fois, si vous avez des enfants, vous allez dater et quand vous allez imprimer le formulaire, vous allez le signer ici. Je déclare que je n'ai pas d'enfants Encore une fois, il y a beaucoup de redondances dans ce formulaire. Malheureusement, euh, datez troisième fois et vous allez déclarer que toutes les informations sont... Véridique. Donc, vous allez euh, signer encore une fois. Une fois que c'est signé, vous pouvez scanner. Euh, donc, c'est ça ce que je voulais vous montrer par rapport à ce formulaire-là. Ce n'est pas un formulaire qui doit être validé. Il n'est pas comme l'autre. Vous pouvez l'imprimer et le scanner. Le premier formulaire, vous ne devez pas l'imprimer. Vous ne devez pas le signer physiquement. Vous ne devez pas le, le rescanner. Ça ne marchera pas. Donc, le premier formulaire, il faut le garder vraiment en, en format numérique. Là, quand même tel qu'il est. Donc je partage ici et je reviens à ma liste de contrôle rapidement. <coughs> J'espère que c'est clair et puis comme j'ai dit, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Sinon, euh, sinon vous pouvez nous écrire dans les contacts que je vais vous donner tout à l'heure. Euh, ok, donc je repartage l'écran et puis Camila, si tu peux me dire si tu le vois. Oui, Donc, ça fonctionne. Parfait, Une liste de contrôle. Donc on a vu le premier formulaire, on a vu le deuxième, le passeport comme j'ai indiqué tout à l'heure au début de la présentation, un scan lisible, un scan clair de votre passeport. Donc on doit voir votre photo, on doit voir tout ce qui est écrit sur la page biographique. S'il y a d'autres pages où il y a des visas ou bien des étampes, vous devez les inclure aussi et toutes les étampes doivent être comprises, euh, écrites dans, dans l'anglais ou français, puis s'ils sont écrits dans d'autres langues autres que l'anglais ou le français, vous devez traduire ces étamples-là avec euh, l'aide d'un traducteur. Euh, donc, si c'est le cas, euh, il faut, aller, faut les traduire. D'accord Et puis, les ajouter, la traduction, euh, euh, à la copie du passeport. L'aide d'acceptation. Ici, écoutez-moi bien. Vraiment très, très, très important. Voilà ce que vous devez mettre. Dans cette case-là, vous devez mettre trois documents. Vous devez mettre l'attestation de scolarité officielle. Vous devez mettre l'offre originale, l'offre d'admission originale. Et puis, vous devez mettre aussi le relevé de notre officielle, c'est ce que moi je recommande, mais au moins mettez enlevé de notes, ça peut être pas officiel. Mais mettez, s'il vous plaît, suivez cette combinaison de, de lettres. L'offre d'admission originale permet de voir que vous êtes, vous êtes admis dans un programme et puis ça montre toutes les conditions d'admission. Mais l'offre d'admission originale par elle-même n'est pas suffisante parce qu'elle est ancienne. L'Université d'Ottawa n'émet qu'une seule offre d'admission et vous ne pouvez pas avoir une deuxième, l'autre à jour, c'est-à-dire avec une nouvelle date. Donc C'est pour ça qu'on vous demande de mettre cette offre d'admission accompagnée d'une attestation de scolarité que vous demandez à Service, qui va avoir des mentions des fois, qui dit l'étudiant est rendu en deuxième année, l'étudiant peut s'inscrire au, au trimestre prochain à, à telle date. Uh, et puis aussi le relevé de notes officiel qui va dire que euh, vous êtes, uh, ça va montrer votre assiduité, comme j'ai dit tout à l'heure, donc qui va montrer que vous, êtes, vous étiez inscrit à temps plein et que vous êtes en train de progresser dans vos études. Ça va montrer le nombre de crédits également. Donc tout ça, vous allez les mettre dans un seul document avec un avec un logiciel qui va permettre d'assembler les documents ensemble et puis vous allez les téléverser comme un seul document dans ce, dans ce lien ici. Preuve de, preuve de ressources financières, tout ce que je peux vous dire, soyez, soyez le plus diligent que possible pour donner euh, l'assurance à l'agent des services euh, du de, de, de, de RCC que vous êtes capable de payer les frais. Donc, ça prend une lettre de prise en charge de vos parents qui disent, voilà, nous... Monsieur, tel, madame, tel, sommes les parents d'étudiants euh, X. Et puis, euh, on va payer ses frais d'études, ses frais de subsistance, comme on l'a fait dans les derniers deux ans. Et puis, on est salarié de la compagnie XYZ. Voilà nos relevés de compte, compte bancaire. Voilà notre contrat de travail. Euh, et puis, tout ça, vous allez le mettre euh, comme, euh, comme un seul document. Il faut l'assembler en un seul document. Photo, j'en ai parlé tout à l'heure, donc euh, vous pouvez la téléverser ici. Ce document-là, l'annexe 1, ne le touchez pas, ce n'est pas à remplir, ça ne vous concerne pas. Euh, renseignement du client, c'est là vous allez mettre la, la thèse, votre lettre explicative. Vous pouvez simplement vous vanter, vous allez dire, je suis étudiant international, je suis rentré au Canada depuis 2018, je suis rentré, rendu à ma troisième année, j'ai de très bonnes notes, des A+, partout, et puis il me reste un an de plus pour finir mes études, veuillez, s'il vous plaît, m'autoriser à rester au Canada. Ça, si c'est la vie, est belle. Mais s'il si y a eu des pépins, puis ça arrive souvent, euh, vous pouvez vous expliquer. J'ai pris le cours de biologie 1, 2, 3, et puis je n'ai pas pu le réussir, ça rendrai un retard dans mon cursus d'études, c'est pour ça que j'ai dû euh, retarder les autres cours et à cause de ça, je dois faire une année supplémentaire. Mais en gros, j'ai quand même progressé, avancé dans mes études. Donc, il ne faut pas donner une situation très euh, euh, noire, mais euh, il faut montrer que finalement, vous avancez dans les études. Parce que ce qui arrive, si l'agent... La le IRCC voit que vous progressez pas, il peut vous, simplement vous refuser. Il va vous dire votre plan d'études ne fonctionne pas, vous retournez chez vous. Ça n'a pas l'air d'être un très bon plan d'être ici au Canada pour les études. Il faut vraiment montrer que euh, vous avez une progression ou bien une solution vers une progression si, si c'est problématique. Mais de toute façon, venez nous voir là, pour, pour réviser vos lettres. là On va vous donner un, une opinion très claire, là, professionnelle. Voilà, donc ça, ça couvre. une fois que tout est téléversé, il y aura ici une autre, un autre bouton qui n'est pas là pour continuer vers la page de paiement. Donc, j'arrête la présentation pour le compte et je reviens à ma présentation. Est-ce que tu vois la section créer un compte Oui. Excellent. Donc, on était là tout à l'heure. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas de compte, on a aussi une vidéo sur notre page YouTube sur comment faire un compte. Donc, on a eu des mentors qui ont bien fait la présentation étape par étape, comment créer une clé GEC et puis, euh, puis c'est comment avoir un compte avec IRCC. Puis, c'est un compte que vous pouvez toujours utiliser pour des euh, transactions de de permis d'études, permis de travail et tout ça. Donc statut implicite, là maintenant on va rentrer un petit peu dans les détails. Euh, statut implicite ou bien statut maintenu, ça veut dire euh, durant le traitement d'une demande, vous allez continuer à avoir les mêmes droits et privilèges et obligations euh, du statut actuel. Donc si le permis expire dans un mois, euh, si le permis expire dans un mois, vous allez pouvoir continuer à, à, à étudier même au-delà de l'expiration, pour autant que vous avez soumis la demande de prorogation avant l'expiration. Bon. Donc ça, c'est le statut implicite. Donc en vous donnant la définition ici, ne vous laissez pas à la dernière minute, ça peut arriver que la dernière journée, le système n'est plus fonctionnel. C'est-à-dire, le système en ligne, il n'est il pas fonctionnel du côté IRCC, et puis vous ne pouvez pas soumettre, et puis là, vous êtes mal pris. Moi, je dirais, là, si vous voulez être retardé une demande, là, ne retardez pas plus qu'une semaine à l'avance, avant la fin. Mais comme on vous l'a conseillé, et puis je l'ai répété, je vous demande de le faire six mois à l'avance. Donc, vous devez être dans les délais. Rétablissement de statut, ça peut arriver dans des cas particuliers que vous n'avez pas pu faire de demande pour, pour, pour en tout cas la, la, le permis actuel avant son expiration. Donc, quand ça arrive, si le permis expire et vous n'avez rien fait, vous devez absolument cesser de faire ce que vous faites. Donc, vous devez cesser d'étudier et vous devez cesser de travailler, malheureusement, vous êtes sans statut au Canada, mais pour vous donner une chance pour vous rattraper, vous avez 90 jours pour demander un rétablissement de statut, donc vous avez le droit de chercher ce statut de nouveau avec une demande de rétablissement, et si vous allez revenir un petit peu en arrière dans la présentation, lorsqu'on bâtit la demande, vous devez dire je demande le rétablissement de, de statut. Donc, comme j'ai dit, vous devez arrêter, vous n'avez plus l'autorisation ni de travailler ni d'étudier, vous avez juste l'autorisation de vivre, comme, aussi simple que ça, euh, en attendant. Mais faites quelque chose, faites quelque chose, ne, ne, ne, quand prenez une décision, même la décision de quitter le Canada, c'est une décision, mais ne restez pas là, à, à dépasser le 90 jours. Après le 90 jours, c'est fini, il y a quand un miracle pour pouvoir rétablir un statut. Bon, voilà, donc si ça arrive, venez nous voir, ça devient compliqué et puis ça devient très euh, détaillé. Donc, euh, j'espère que ça vous arrive pas. Donc, euh, ouais. donc, les demandes en ligne en majorité, c'est comment euh, les affaires se font maintenant avec IRCC. Les transactions se font je dirais 95% en ligne, ça arrive dans certains cas, vous devez faire une demande papier. Euh, moi, je vous le conseille, même si vous avez l'option de le faire en papier, si l'option en ligne, elle est là, faites-le, parce que immédiatement ou bien le lendemain, vous avez un récipicé, vous avez un accusé de réception qui confirme que euh, la demande a été soumise. Imprimez cet accusé de réception-là, mettez-le avec le permis expirant, si jamais on vous arrête, la police vous arrête ou bien les agents frontaliers vous arrêtent euh, ou bien un employeur vous demande c'est quoi votre situation, vous pouvez demander, euh, leur dire vous êtes en statut implicite, vous êtes en attente de décision sur une demande. Donc, ça, c'est l'avantage d'avoir une demande en ligne. L'accusé de réception vient tout le temps, euh, comme presque instantané ou bien en 24 heures. Euh, donc voilà, si vous avez un handicap et puis en ligne, vous ne pouvez pas le faire dans des situations particulières comme ça, vous pouvez faire en papier. Et puis ça aussi, je peux vous aider comment générer une demande papier. De euh, donc nous, sur une base hebdomadaire au Bureau international, on offre une séance d'information qu'on a appelée SOS Immigration. Donc c'est une séance de groupe où les étudiants de l'université peuvent venir sans invitation. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Le lien, il est partagé sur notre euh, page Web du Bureau international et aussi sur notre page Facebook. Euh, des réunions sur Zoom. Et puis, vous pouvez poser vos questions un après l'autre. Vous pouvez écouter les questions des autres. Il n'y a rien de confidentiel. Donc, euh, ça ne sera pas une séance où vous allez me parler d'une situation dramatique là, qui, qui, qui, qui vous bouleverse. Euh, on ne veut rien de confidentiel, mais on veut vraiment aider les étudiants rapidement dans des questions techniques plutôt euh, qui ne sont pas personnelles. Mais si vous avez besoin de, de, de rendez-vous personnel, demandez un rendez-vous. Donc, on a maintenant des liens pour, pour vous, à vous donner pour, pour en tout cas, euh, réserver des rendez-vous vous-même. Donc, vous pouvez réserver un rendez-vous avec un des des consultants en immigration, donc moi-même ou bien une de mes collègues. Et puis là, on vous rencontre en toute confidentialité sur Teams. Pour l'instant, ça sera sur Teams, en virtuel. Et puis ça sera une rencontre individuelle. Donc là, vous pouvez nous dire tout ce qui vous agace là par rapport à une situation d'immigration. Enfin, pour des questions... Rapide, je dirais, aussi, euh, vous n'avez pas le temps de prendre un rendez-vous, ou bien ça nécessite même pas un rendez-vous. Un petit détail, un lien ici et là où vous cherchez. Écrivez-nous à UOINTL. Euh, notre temps de réponse est pas mal euh, rapide, là, en tout cas, en, relativement à ce qui était dans le passé. On est assez à la tâche, là comme on dit, là comme, pour vous répondre. Là. Donc, euh, vous pouvez écrire un courriel et puis on va vous rendre à vos questions dans la mesure du possible. Si on pense que ça mérite un rendez-vous, on va nous-mêmes faire cette demande de rendez-vous pour vous voir. Donc, ici, vous avez les liens pour la, la foire aux questions sur l'immigration qu'on a créée, qu'on met à jour sur une base régulière. Donc, s'il vous plaît, lisez ça avant de nous écrire. C'est vraiment très détaillé et puis je suis fier de ce qu'on a fait parce que, Uh, D'un trimestre à l'autre, cette, cette section-là, elle est devenue très, très très détaillée. Puis uh, c'est uh, quelque chose, c'est une bonne ressource là, pour vous. Uh, on a pris le temps de l'écrire, de on a pris le temps de la réviser, puis on prend le temps de, de se garder à jour par rapport à cette information-là. Uh, donc, uh, on a aussi des séances d'information. Euh, sur une base régulière, comme euh, bientôt, il va avoir un agent du IRCC, un agent de liaison, faire une présentation sur euh, le parcours d'un étudiant vers la résidence permanente, donc ceux qui veulent rester au Canada, par la suite, travailler et peut-être euh, avoir la résidence permanente, donc euh, c'est des invités, comme euh, cette fois-ci, il y aura un invité de l'IRCC. Mais on a des séances d'information. Puis des fois, c'est nos séances d'information, comme celle que je suis en train de la faire maintenant, nous-mêmes. Euh, nos séances, nos propres séances sont enregistrées. Et puis on garde l'enregistrement les, les, sur sur notre page YouTube également. Donc ça, c'est un autre outil pour vous. Donc euh, c'est ça. Donc euh, je pense que je vais passer maintenant à travers les questions. Et puis, par la suite, je vais vous laisser. Donc, euh, j'ai créé un compte. Ça, c'est une question. Donc, ça dit, euh, j'ai créé un compte avec une clé GC, mais une erreur est présente au moment de rentrer dans mon compte. Ma soeur et une amie ont le même problème. Donc, bon, si le compte est bloqué, créez un autre compte. Ça, c'est la solution la plus simple, à mon avis. Vous n'êtes pas capable de vous souvenir du mot de passe, vous avez essayé de le régénérer, ça ne marche pas, créez un autre compte. À moins que le compte contienne une demande en cours. Dans ce cas-là, il faut, il faut contacter le service technique de IRCC. Malheureusement, ça leur prend du temps, donc ce n'est pas, pas instantané la réponse. Mais, mais sinon, vous pouvez, vous pouvez nous consulter pour une, une séance personnelle. Je peux essayer de voir de mon côté avec vous, si, si je peux débloquer ça, là, comme savoir peut-être il y a une question, que, euh, je peux vous aider à répondre pour qu'il n'y ait pas cette erreur-là. D'accord euh, Parfait. Donc, j'ai fait la demande de permis d'études en décembre de l'année dernière et commence mon, je commence mon programme à distance en janvier de cette année. OK, donc, vous avez commencé votre euh, en janvier dernier. On m'a délivré un permis pour un an en avril dernier à cause de la durée de mon passeport. Mais en attendant, euh, le mois dernier, j'ai changé de programme. Que dois-je mettre dans la lettre d'explication donc, si le permis est déjà délivré, que si, et si vous êtes toujours, si vous êtes toujours à l'Université d'Ottawa, vous n'avez pas besoin d'expliquer le changement de programme. Vous pouvez expliquer le changement de programme si vous devez faire une demande de prorogation. Donc, dans ce cas-là, simplement venez nous voir, on va vous aider à, à, à bien écrire en tout cas, une lettre explicative, simplement de dire j'étais dans le programme A. Je suis maintenant dans le programme B pour telle raison et je continue mes études. Il me reste x nombre de crédits et je pense finir en, en telle euh, en telle année, en tel mois, en telle année. Voilà. Donc ça, c'était pour les questions. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, euh, je pense que j'ai fait le tour et puis, puis je vais vous laisser. Donc euh, encore une fois, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Ça m'a fait plaisir de faire cette présentation. Euh, visitez notre page web. Euh, il y a assez d'informations par rapport à l'immigration, euh, par rapport à la quarantaine, par rapport à la... tout ce qui concerne en tout cas, euh, les étudiants internationaux. Et puis, euh, puis voilà, au plaisir de vous voir.